Bonjour Adèle Pous-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Mi Mi Mi Do Do Do Sol Merci Adèle Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note, c'est Mi, avec le deuxième doigt de la main gauche. Mi, comme la dernière fois, Mi, cette note, on va répéter trois fois. Mi, mi, mi, comme ceci. Ok? Mi, mi, mi, on répète cinq fois. Mi, mi, mi, première fois. Mi, mi, mi, mi, deuxième fois. Troisième fois. Mi, mi, mi, mi, quatrième fois la dernière fois. Ensuite, elle continue à descendre la main gauche sur le Do, avec quatrième doigt. On était Mi avec le deuxième doigt, maintenant, quatrième doigt sur le Do. Attention, on a sauté juste une note. Vous avez vu Alors, Mi, Mi, Mi, Do, comme ceci. Alors, jusqu'à là, cet enchaînement, on va répéter cinq fois. Première fois. Mi, mi, mi, do. Deuxième fois, mi, mi, mi. Troisième fois, mi, mi, mi. Quatrième fois, mi, mi, mi, do. C'est bien. Ensuite, comme vous pouvez deviner, do aussi, on va répéter trois fois la même chose. C'est-à-dire, mi, mi, mi, do, do. Do, comme ceci. Si, si. Ok Alors maintenant, on va répéter cinq fois. Mi, mi, mi, do, do, do. Première fois. Mi, mi, mi, do, do, do. Deuxième fois. Mi, mi, mi, do, do, do. Troisième fois. Mi, mi, mi, mi do, do, do. Quatrième fois. Mi, mi, mi, do, do, do. Quatrième fois. mi, mi Do, Do, Do, c'est bien. Ensuite, on ajoute. Attention, maintenant, la main droite, elle vient pour jouer seul. Regardez, où est le Sol On saute trois notes de la dernière note qu'on a appris. Alors, Mi, Mi, Mi, on a fait Do, Do, Do. Maintenant, trois notes sautées et seul avec le cinquième doigt, avec la main droite. Ça donne Mi, Mi, Mi, Do, Do, Do. Attention, la main droite. Sol, comme ceci. Encore, mi, mi, mi. Regardez bien, do, do, do. Sol, comme ceci. Ok? On répète cinq fois. Première fois. Mi, mi, mi. Do, do, do. Sol, Deuxième fois. Mi, mi. Do, Do, Do, Sol. Troisième fois. Mi, Mi, Mi. Do, Do, Do, Sol. Bien, maintenant la dernière fois. Mi, Mi, gauche. Gauche, gauche, gauche. gauche. Attention, droite. Très bien, maintenant, avant de terminer ce cours, on va enchaîner toutes les mesures qu'on a apprises. Do, Do, Do. Do, Ré, Mi, Mi, Ré, Mi, Fa, Sol, 2, 3, 4, 5, 6, Do, Do, Do, Sol, Sol, Sol. Maintenant, la main gauche, Mi, I, Do, Do, maintenant la main droite qui revient comme ceci. Si, si. Bien. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants. À demain